Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 18 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu PlayStation 2 qui s'appelle Wipeout et donc euh, c'est la première fois que je, je teste du jeu PlayStation 2 sur, euh, sur émulateur donc ça risque de ramer un peu euh, j'y ai joué un peu avant normalement ça, ça ralentit pas normalement ça devrait bien se passer on va voir donc Wipeout Wipeout c'est un jeu de, de course euh, futuriste hein. Un jeu de course avec euh, des voitures, euh, ben euh, enfin même pas des voitures, des, des petits vaisseaux, puisque c'est futuriste. <rire> Tout est futuriste, les, euh, les, les, les items que vous lancerez vous verrez. Alors un charm memory card, c'est peut-être un peu long la PlayStation 2, peut-être un peu longue à démarrer au niveau de, euh, des sauvegardes. comparé à la Gamecube, euh, c'est différent. Donc euh, voilà, on va prendre celui-là, ils sont un peu tous pareils, euh, enfin ils ont des caractéristiques différentes les vaisseaux, mais mais euh, nous on s'en fout un peu en fait. <rire> on, va, on va bien voir hein. alors voilà je parlais des temps de chargement euh, que je trouve un peu longs entre, euh, entre les différents menus bah en fait entre le menu et le jeu plutôt je veux bien qu'il charge euh, une petite cinématique et qu'il charge euh, la course mais quand vous regardez sur Soul Calibur euh, on avait des combats euh, ça ne char chargeait pas y avait le, y avait, on ne le voyait même pas le temps de chargement c'était euh, transparent alors que là, vous voyez, il a fallu un peu du temps. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on va essayer d'y aller. <rire> Donc euh, voilà, déjà le départ est un peu foiré. Alors, quelle touche faut-il Qu'est-ce qu'il faut quest qu faut... qu'il faut que j'appuie pour reprendre un... Un... Je teste un peu tout. Je teste... Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'accélérateur. Voilà. Alors là, c'est un bonus. Je vais essayer de lancer le bonus. Voilà, j'ai trouvé. Donc euh, voilà, c'est un système euh, de, de course, euh, donc euh, j'allais dire assez simple, vous avez la piste, vous pouvez pas sortir de la piste de toute façon euh, à droite et à gauche il y, y a des barrières, enfin c'est barrières de sécurité on va dire, et on peut pas sortir, on peut abîmer son vaisseau en tapant, ce pas bien du tout d'ailleurs, que si vous l'abîmez trop vous, votre, vaisseau, votre vaisseau explose, donc comme je disais au sol vous avez des flèches et des croix, euh, au sol, donc les flèches, voilà, vous, vous avez vu, ça vous accélère un petit peu la voiture. Les croix, hop, ça fait apparaître un bonus. Donc là c'était un, un, une petite protection qui se met autour du vaisseau. Euh, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais bah, elle est déjà finie d'ailleurs. Ceci, ce sont des mines. Je viens de lâcher des mines derrière moi. Ça, on, les, on les a pas vu trop. Là c'était des petits missiles pour... Euh... Bah, là j'ai tiré, tiré un peu dans, sur le côté, ça servait un peu à rien ici l'a tiré et le premier bonus que j'ai utilisé ouais, ça, euh, ça doit être un des plus puissants hein. il traverse tout et euh, il, traverse, euh, il avance sur une, une certaine distance et euh, on va dire qu'il tape euh, il tape dans les vaisseaux il les détruit pas mais il leur fait du, du mal un peu Donc, voilà la, la, le contrôle j'ai pas parlé du contrôle le contrôle est absolument horrible euh, <rire> ça me fait penser à revolt euh, que j'ai fait il euh, y a pas longtemps là euh, c'est totalement horrible, vous tournez à peine votre vaisseau se tape les bords tout le temps tout le temps, ah, ah, c'est horrible franchement là, là on a fait un tour, non deux tours déjà donc on en est au troisième tour donc ça va c'est pas trop trop lent non plus, ça y est j'ai commencé à les rattraper Ah, un petit bonus qui me fait accélérer pas mal vous avez vu c'était pas mal, j'espère pas finir pour non plus dernier, même si c'est pas gagné alors, je pense que ce qui vient de s'afficher en clignotant, ça doit être quelqu'un qui me visait. Je, je l'avais déjà vu, mais je ne sais pas ce que c'était et je pense que c'est quelqu'un qui me vise. Quand, euh, quand je vois un petit, un, petit carré, là, un petit carré rouge qui clignote euh, en plein milieu de l'écran. Ah, là, là, je casse mon vaisseau, regardez, je tape partout quoi. Ah oh, là, en plus, on se tape entre nous. Oh, c'est horrible. Voilà, moi, j'aurais pas du tout fini premier. Bah j'ai déjà, déjà fini une course, on va essayer d'en faire une deuxième. Oui voilà, ça fait, ça fait 4 minutes, on va en faire une petite deuxième et, euh, et euh, comme ça pour bien montrer euh, deux courses différentes. Donc on continue, super, course unique. On va changer de vaisseau. Voilà, on change un peu de vaisseau comme ça, au moins, ça vous montre un peu. Ah oui, il y, y a un bonus qu'on n'a pas eu, c'est le pilote automatique. Là, il nous le montre là sur la petite page de chargement. Euh, pendant 5 secondes, vous avez un pilote euh, qui conduit le vaisseau, c'est sympa. Bah, déjà, vous touchez beaucoup moins les bords <rire> pendant 5 secondes. Bizarrement, euh, ça va mieux. Donc, allez. Ah, le chargement. Ouh. Il faut attendre. Alors là, le plus blabla. Alors, il parle pas en français. Voilà, Race, ils ont dit. Hein. Il parle pas en français, par contre, le texte, il est en français. Allez, on part. Ça y est, maintenant je peux partir avec les autres. <rire> on va dire. Allez, je commence déjà. À peine je bouge, me quoi. Oh. Totalement horrible. qu'est-ce que c'est que ça Putain, on n'y voit rien. Je sais pas si c'est mon mon graphisme. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il y a des petits bacs graphiques. Et en même temps, tout est clair. Là, j Ouh, je l'ai presque tout de suite. En même temps, tout est clair. Vous avez vu comme c'est comme, euh, clair le contraste il est où <rire> Je sais pas Peut-être la map qui est trop éclairée, j'en sais rien Non, hein, ça le faisait pas avec l'autre map ça C'est bizarre Alors Je vais essayer de ne pas détruire mon vaisseau avant la fin de la course Il prend cher mon vaisseau Ah j'ai un, un petit Un petit bouclier qui dure euh, pas longtemps Voilà, ah, il est fini Alors, on pose des mines et le pilote automatique oh, pas, voilà regardez voilà il est parti alors il dure pas très longtemps mais ça aide toujours sur des passages comme là là, ça aurait pu être pratique mais euh... tant pis j'ai envie de dire ah là là mon vaisseau et je suis toujours dernier quand même faut remarquer que je suis une ah oui il m'a prévenu tiens il vient de me prévenir qu'il qu y avait des mines euh, qui arrivaient. arriver. Oui, je disais, je suis toujours dernier. Euh... euh... Ouais. <rire> c'est pas mon jeu, c'est pas le jeu que je préfère. Hein. Franchement, regardez j'essaie juste de me mettre dans, dans l'alignement de la route. Et je me prends des, des murs tout le temps. Je me tape partout. Ah, il faut, il, faut, il doit falloir prendre l'habitude pour jouer à ce jeu. Déjà, être à plusieurs, parce que tout seul, tout seul vous vous embêtez vite. Ouais, je, vous, je préviens, les gens qui voudront le tester, il vaut, mieux être, euh, il vaut mieux déjà le jouer sur vra vraiment sur la PlayStation 2, euh, et, euh, et le jouer euh, à 2, ou, ou à plus, je sais pas si on peut plus, mais déjà 2 ce sera pas mal. Voilà, je pense que quand on vise, là ça nous affiche, donc euh, ce que je disais tout à l'heure, hein. je pense que ça doit lui afficher un petit icône, hein. voilà, un bonus qui va rien me servir non plus. Ah si, tiens, je vais le tire devant. Est-ce que ça touche quelqu'un ah bah non, la, la course est finie. D'accord. Bon, bah voilà, je suis dernier. <rire> donc voilà, pour, pour wipe out Pulse. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, il me donne des points, donc il doit y avoir quelque chose à gagner, des trucs à débloquer, je sais pas. Je sais pas continuer plus le jeu. Donc euh, donc je vous remercie euh, toujours de regarder ma vidéo. Euh, D'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, déjà c'est pas mal. Et, euh, et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Et, euh... Et j'ai envie de vous dire euh, euh, à très bientôt pour, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez.